Alors, ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous, eh bien, ce sont justement les différentes choses qui vont arriver. Euh, on va un peu parler de la publicité de la plateforme e-commerce. On va parler des outils de communication qui arrivent, des formations et également donc du crowdfunding et de la plateforme d'investissement. Alors, pour démarrer, donc, on va démarrer avec l'e-commerce. Euh, C'est tout simplement donc la plateforme là, qui va être mise en place ici dans quelques jours. Dans, au plus tard vendredi, mais normalement ça sera avant. Alors, pour revenir un peu sur le concept de Ad Residual, donc Ad Residual est une plateforme euh, dont l'objectif en fait est de développer justement des avantages pour la communauté. Donc, ça, c'est en tout cas l'objectif numéro un pour la plateforme Ad Residual et également la publicité, tout simplement. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est important donc d'avoir en tout cas, euh, un maximum de services complémentaires qui vont venir graviter autour de la publicité et ne pas offrir qu'un service de publicité. Ça, c'est une première chose. Aussi, lorsqu'on lorsqu réalise des publicités, eh bien, l'objectif, c'est de finalement arriver à une vente. Donc, la publicité va généralement toujours avec, e avec l'e-commerce. Et c'est pourquoi on a voulu allier ici les deux non seulement de pouvoir proposer un service de publicité qui va être amélioré, parce qu'aujourd'hui, forcément, le service n'est pas optimal, mais il va être amélioré. À quel niveau le service de publicité va être amélioré Il va être amélioré donc, au niveau donc, du ciblage. Donc, ça veut dire qu'il va, être, ça va, il va être bientôt être possible de pouvoir cibler le pays, l'âge, si on veut les, viser les, les hommes, les femmes, etc. Donc, on va pouvoir en tout cas cibler. Ça, c'est la première chose. Au niveau des statistiques aussi, bah vous aurez des statistiques très claires bah au niveau justement des résultats de vos campagnes de publicité. Et aussi, on va changer la façon dont les publicités vont être présentées. Elles ne vont plus être présentées sous forme d'annonces comme actuellement, mais elles vont plutôt être présentées sous forme de pop-up. Donc, à chaque fois que les membres vont se connecter sur leur back-office, pour X raisons, eh bien, des publicités vont apparaître. Et donc, on va vraiment garantir un service de publicité optimal. Ça, c'est au niveau de la publicité. Alors, au niveau de l'e-commerce, eh bien, dans quelques jours, vous allez avoir accès à une plateforme où vous allez pouvoir vendre, mettre, mettre des produits ou des services sur la plateforme et vous allez également pouvoir acheter. Alors, ça, c'est une image qui va être présentée sous cette forme-là. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir plein, euh, plein de produits sur la plateforme. Vous pouvez définir un prix. Vous pouvez mettre des, une description, le nom... Et Donc vous mettez un produit sur la plateforme, je prends un exemple, un restaurant qui euh, va venir mettre euh, une publicité en disant par exemple tous les jours à midi, vous pouvez accéder à un lunch au lieu de 15 euros, eh bien, le lunch vous l'aurez à 10 euros à travers la plateforme Ads. d'accord eh En tant que membre de Ads, vous pourrez justement acheter ce... tous les produits qui seront disponibles sur la plateforme via deux façons. Premièrement, directement via la plateforme, vous cliquez sur « Buy », vous cliquez sur « Acheter ». ok, Et euh, vous achetez le produit. Comment ça va se passer Lorsque vous confirmez votre achat, vous recevez un voucher, un code. Et avec ce code, eh bien, vous vous présentez dans le magasin en question. Si, si, prenons de nouveau l'exemple du restaurant. Vous vous présentez au restaurant et vous leur communiquez que vous avez acheté un menu et vous leur communiquez le voucher, tout simplement. Et le restaurant le restaurant, en complétant le voucher dans la plateforme, eh bien, il sera automatiquement payé. Donc, on va, en fait, on va fonctionner avec des vouchers. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, tous les membres de HADS vont avoir une carte de fidélité virtuelle. Donc, elle ne sera pas sous forme plastique, mais vous l'aurez dans votre back-office, une carte virtuelle. OK Et ça, c'est très bien pourquoi Parce que vous allez pouvoir aussi aller, si vous ne voulez pas acheter à travers la plateforme, eh bien, vous pouvez vous présenter directement dans les, dans les partenaires de Ads, et à ce moment-là, vous présentez votre carte de fidélité et vous bénéficiez des différents avantages. Donc, ça, c'est très bien. Pourquoi Ça, c'est très bien pour l'oreca, pour les établissements de nuit ou autres parce que demain, vous pouvez affilier, par exemple, un bar qui va payer 50 dollars, il va devenir membre de ads, et il va faire une promotion. Par exemple, en disant, voilà, tous les verres, au lieu qu'ils soient à 10 dollars, eh bien, ils seront à 5 dollars. Eh bien, tous les membres de Hades... Et eh bien, lorsqu'ils vont se présenter dans l'établissement en question, ils montrent leur carte virtuelle et ils bénéficient de l'avantage. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de cette plateforme e-commerce, c'est de vraiment pouvoir favoriser les échanges entre les personnes. Et là, et là, les amis, où, ça va vraiment, où Ads va vraiment faire la différence, c'est que lorsque vous affiliez un membre, de la, qui devient membre de la plateforme de Ads, et qui va commencer à mettre des produits sur cette plateforme, eh bien, sachez qu'à chaque fois qu'il y aura des achats sur cette plateforme, vous allez toucher 5%. Je prends un exemple. Demain, alors là, c'est vraiment euh, si vous avez des très bons contacts, mais imaginons que vous connaissez euh, euh, quelqu'un qui, qui, qui gère un quick, par exemple. Prendre l'exemple du quick ou du McDonald's. Vous lui proposez de rejoindre Ads et il fait une promotion. Eh bien, si c'est vous qui l'avez parrainé, sur tous les burgers qui vont être vendus, vous allez toucher 5%. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc, forcément, à travers ce bonus supplémentaire, eh bien, ça va vraiment, euh, ça va vraiment, permettre, ça va vraiment motiver les gens, en tout cas, à aller chercher des partenaires intéressants et, et, et qui va donner de la richesse à cette plateforme parce que au plus, il y aura de promotions et de partenaires intéressants, eh bien, forcément, ça va donner encore plus envie aux gens de devenir membres de Ads et donc de favoriser les échanges. Donc, ça, c'est la plateforme e-commerce qui arrive. Alors là, je donnais un peu… Euh, bon, là, c'est pour expliquer très rapidement, mais on va revenir un peu plus en détail dans les prochains jours lorsqu'elle sera mise en ligne. Ensuite, il va y avoir ici une application de communication. Donc, c'est un peu un style, c'est un mix de WhatsApp, de Skype, de Facebook, etc. Et à travers Ads, vous allez pouvoir bénéficier, vous allez pouvoir télécharger cette application gratuitement. Et pour ma part, c'est un outil exceptionnel parce qu'avec cet outil, vous allez pouvoir euh, tout faire avec cet outil, avec cette application. Vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir chatter avec vos contacts vous allez pouvoir les appeler directement. Vous allez pouvoir faire des, des conférences à plusieurs. Vous allez pouvoir partager des documents directement avec vos contacts. Vous allez pouvoir faire des webinars. Euh, je répondrai aux questions plus tard. Vous allez pouvoir faire des webinars avec vos contacts. Vous allez pouvoir connecter votre adresse mail avec cette application et suivre vos mails directement à travers cette application. Et vous allez avoir un mur d'actualité comme Facebook où vous allez pouvoir partager... Euh, vos actualités, ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, etc. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un outil, pour ma part, en tout cas, indispensable à toutes les personnes qui font du MLM et pas que pour toutes les personnes qui sont dans les sociétés. Donc, ce sera vraiment un très, très, très bel outil. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va également aussi proposer sur la plateforme. Bon, ça, c'est n'est pas tout de suite, mais sachez qu'on va mettre en place justement un système de formation très puissant sur la plateforme parce qu'on veut permettre aux gens… On, comme je l'ai dit, donc on veut permettre en tout cas aux gens qui deviennent membres de Hats d'avoir accès à plusieurs services. Et euh, pour ma part, en tout cas, la formation est super importante. Et voilà. Alors, en plus de ça, en plus des formations, il va également aussi avoir à travers At une plateforme de crowdfunding. Alors, une plateforme de crowdfunding, Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir financer euh, à travers cette plateforme euh, des projets, des startups innovantes. Et donc, c'est la société qui va s'occuper directement, donc avec les fonds pour les personnes en tout cas qui, qui auront euh, décidé de financer à travers le, le crowdfunding. Eh bien, vous allez, la société va, va investir dans plusieurs sociétés euh, et tout simplement, à travers, à travers ces sociétés, vous allez pouvoir bénéficier de royalties. Donc, en quelques mots, vous allez pouvoir bénéficier en fait tout simplement euh, d'un retour sur investissement. On ne peut pas dire le mot investissement parce que forcément, on n'est pas une société d'investissement. Mais à travers le crowdfunding, vous allez pouvoir bénéficier de royalties. Ça, c'est un service qui va être mis en place, euh, en tout cas au plus tard, dans les deux prochains mois. Alors, pour justement, en tout cas, revenir maintenant sur la vision de Ads, comme je l'ai dit au tout début. L'objectif numéro un de Ads, c'est tout simplement de développer des avantages, pour sa des avantages et des profits pour sa communauté. Donc aujourd'hui, dans Ads, on peut rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 10 services supplémentaires. Tout va dépendre si ça peut apporter une plus-value à la plateforme. Aujourd'hui, en tout cas, dans la vision euh, que j'ai et, euh, et celle de mes partenaires, c'est que la publicité et l'e-commerce, c'est indispensable. Ça, c'est notre core business numéro 1. On s'est rendu compte que forcément, euh, les gens, en tout cas, aiment investir et donc, forcément, on va, à travers notre plateforme de crowdfunding, on va permettre aux gens de pouvoir euh, investir et avoir un retour sur investissement. Également, les formations, très important. Les formations, c'est super important. Donc, à travers Ads, il y aura également possibilité de se former. Et alors, cet outil de communi communication qui est aussi super important. Et ce qui est bien, justement, à travers ça, c'est que forcément, la personne qui va venir plus pour investir, eh bien, il devient quand même membre de Ads et il va pouvoir, on va pouvoir le toucher au niveau de la pub ou peut-être au niveau de l'e-commerce ou autre. Quelqu'un qui vient pour l'e-commerce, bah à un moment, il va pouvoir être intéressé par les formations ou par l'investissement. Quelqu'un qui vient pour les formations, bah va à un moment être intéressé par la publicité ou par ci ou par ça. Donc ça, c'est vraiment euh, l'objectif, donc de ads, c'est justement de développer en tout cas un maximum d'avantages. Et, euh, et donc c'est pour ça que justement on a développé ces différents services. Donc le premier qui va être mis en ligne dans les prochains jours, c'est l'e-commerce. Et ça, pour ma part, c'est vraiment vraiment une folie parce que là, vous allez pouvoir toucher mes tout le monde. Euh, moi, pour ma part, j'en ai déjà parlé ici à quelques personnes ici en Belgique de cette plateforme e-commerce, et je peux vous dire que toutes les personnes qui ont un business ou qui ont un magasin ou qui ont n'importe quoi en tout cas ou qui peut justement n'importe quel business, eh bien, ils sont directement très très très intéressés par cette plateforme et euh, et voilà tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour un peu vous expliquer la vision et, et les différents services qui vont arriver. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Et donc, n'hésitez pas, comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors, pour répondre à la question de Zied, c'est pour le direct. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, Zied, tu parraines quelqu'un, d'accord Et cette personne met des produits sur la plateforme, et bien, chaque fois que quelqu'un va acheter ses produits, et bien, parce que c'est toi qui l'as référencé dans la plateforme, eh bien, tu vas percevoir 5% de toutes les ventes. Donc, demain, tu références quelqu'un qui a des bons produits, et eh bien, forcément, euh, bah, tu vas pouvoir toucher pas mal de commissions à ce niveau-là. Alors, J.R. Boutin, j'ai n'ai pas très bien compris ta question, mais le principe de départ reste le même, parce que le principe de départ, c'est une société donc, de publicité qui offre de la visibilité et euh, ce concept reste exactement le même. Donc, c'est-à-dire que le business numéro un, c'est de pouvoir offrir de la visibilité, un maximum de visibilité à travers la plateforme. Et justement, pour ce faire, c'est pour ça qu'on rajoute des services complémentaires pour pouvoir attirer encore plus de gens et toucher encore plus de gens. Parce qu'au plus, il y aura de membres sur la plateforme, et bien forcément, au plus, il y aura de visibilité. Ok, alors très, très bonne question pour… Euh, alors, les délais de mise en place pour le ciblage, je ne, veux, je ne peux pas te répondre aujourd'hui, mais en tout cas, ça va être, c'est imminent. Ça, je ne peux pas encore te donner une réponse. Ah, pour, pour les livraisons au niveau de l'e-commerce, eh bien comment ça se passe justement ben, en fait les personnes s'organisent entre elles c'est à dire quoi à la base normalement c'est pour euh, en tout cas nous on vit dans, dans l'objectif de Ads résiduel c'est plus des business de de, de, de proximité euh, de proximité dans le sens que par exemple tu affilié un restaurant un magasin ou autre et eh bien soit que les personnes se rendent directement dans le magasin euh, à travers leur carte virtuelle et, et, et, et montrent leur carte virtuelle ou alors, ils achètent un Voucher sur la plateforme et se présentent dans le magasin. Donc ça, c'est en tout cas le core business. Maintenant, demain, tu affilies quelqu'un qui euh, vend des produits par livraison. Ok Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui vend des chaussures par livraison. Eh bien, la personne achète le Voucher sur la plateforme et à ce moment-là, il a tous les contacts du, du, du vendeur. Et à ce moment-là, c'est à lui personnellement de contacter le vendeur en question en lui disant, voilà, j'ai acheté votre produit sur la plateforme Ads, voici le voucher, et ils s'organisent entre eux pour la livraison. Donc c'est un peu comme le Bon Coin, c'est-à-dire en fait que c'est les personnes après qui s'organisent sur, sur, sur la livraison, voilà tout simplement. Donc Ads Residual est une plateforme tout simplement intermédiaire qui va permettre à un vendeur et à un acheteur de se rencontrer, et après ils s'organisent. Tout simplement à travers le voucher donc en tout cas le, le vendeur ne peut pas remettre le produit s'il n'a pas reçu le voucher donc ils sont obligés à un moment de rentrer en contact tout à fait donc pour répondre en à ta dernière question win to win justement par rapport aux statistiques c'est ce que j'expliquais c'est que les statistiques aussi vont bientôt être mis en place justement pour que chaque fois que les personnes vont présenter une campagne et eh bien vous allez pouvoir avoir des statistiques très très claires au niveau de la publicité euh, et au niveau de ce qui est mis en place alors, un instant, je lis les prochaines questions. Alors, sur le fait qu'on ne peut pas décocher My Privilege Network, ça, on va voir, euh, on va regarder par rapport à ça. Et euh, ça, ouais, ça, on pourra regarder, ça, on pourra regarder. Alors, et aussi, est-ce qu'il y aura des changements dans le système binaire Alors, au niveau du binaire et de la matrice, non. Y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de changement prévu au niveau du binaire et du pan de compensation. Euh, au niveau de la plateforme de crowdfunding, donc où à travers les gens pourront investir, euh, les fonds ne vont pas apparaître dans le binaire ou dans la matrice ou autre. Il y aura à la limite une commission de parrainage directe, mais, euh, mais il n'y aura pas grand-chose en commission parce que la, la majorité des fonds vont être utilisés pour investir et pour optimiser un maximum les rendements. Donc, euh, donc on n'est pas une société d'investissement classique qui vont pouvoir donner pas mal de commissions à ce niveau-là mais c'est vraiment juste un service complémentaire pour permettre en tout cas aux gens de pouvoir attirer plus de gens sur la plateforme. Alors, pour répondre à la question de King Kong et de Vaillant, justement, où on parle justement du PTC, alors aujourd'hui, il faut savoir les amis, c'est qu'il n'y a pas de solution à mettre en place au niveau du PTC, dans le sens que les, les publicités payantes, elles, elles ne viennent pas de nulle part, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas une société rêve-chère, on n'est pas une société d'investissement. Et donc, il y a des... Comment est-ce que le système de PTC fonctionne Eh bien, c'est tout simplement lorsque moi, aujourd'hui, je développe mon réseau, je touche des commissions, je touche des commissions, et sur les commissions que j'ai touchées, je vais partager une partie de mes commissions avec mon réseau. Donc, forcément, pour qu'il y ait des publicités, pour qu'il y ait des PTC, eh bien, il faut qu'il y ait justement un développement du réseau. Sinon, c'est impossible, les amis. Ce n'est pas possible. C'est comme dans une vraie société de MLM. Pour qu'il y ait des commissions, il faut qu'il y ait une vente. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. C'est un peu comme le chômage. Je prends l'exemple du chômage pour dire que quand il y a des gens qui travaillent, eh bien, il y a des gens qui peuvent percevoir le chômage. Pourquoi Mais grâce aux gens qui travaillent. Si demain, tout le monde est au chômage, eh bien, il n'y a plus de chômage. Eh bien, le PTC fonctionne exactement sur le même système. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, euh, Vaillant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience dans le parrainage et qui sont rentrés que pour le PTC. Et ça, c'est malheureusement, euh, comme on dit toujours, ça, c'est malheureusement le côté négatif du PTC. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés juste pour le PTC, mais si, qui ne développent pas. Et aujourd'hui, si les gens ne développent pas, eh bien, il n'y a pas de solution miracle. Donc c'est pour ça aujourd'hui justement qu'on c'est pour cette raison qu'on rajoute des services complémentaires pour dire aux gens les gars si vous rentrez dans Ads ce n'est pas uniquement pour les publicités ou pour garder des pubs rentrez dans Ads parce que vous avez une plateforme e-commerce rentrez dans Ads parce que vous allez avoir des outils de communication rentrez dans Ads parce que vous allez pouvoir avoir une plateforme de crowdfunding et justement de de faire un peu oublier aux gens cet aspect PTC et euh, et et faire oublier les gens qui rentrent justement que pour le PTC donc en tout cas, revenir, pour revenir encore une fois sur le PTC. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment le PTC. Pour vraiment, il faut vraiment comprendre comment le PTC fonctionne. Le PTC, c'est tout simplement un bonus au même titre que le parrainage direct. Hein. Donc, c'est comme si je te disais, euh, euh, pour toucher une commission de parrainage direct, il faut parrainer. Oui, il faut parrainer. Eh bien, le PTC, même si ce n'est pas toi qui parraine directement, eh bien, il doit y avoir quelqu'un dans le réseau qui parraine et qui développe, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le PTC a diminué. Et, euh, et tout ça va dépendre tout simplement du, du développement du réseau, tout simplement. Alors pour répondre à la question du code PIN, non. Tout le monde doit pouvoir avoir, euh, euh, tout le monde doit pouvoir avoir accès à son code PIN, tout simplement. Donc ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être nouveau ou pas. Win to win, pour venir encore une fois avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que comme je l'ai dit, le service pub va être amélioré. Comment le service publicité va fonctionner C'est-à-dire que quand quelqu'un va payer 50 dollars, il va avoir un certain nombre de vues il va pouvoir mettre des vues sur la plateforme. Et ces vues eh bien, vont apparaître sous forme de pop-up. Donc, ça veut dire que les gens vont avoir une très bonne qualité au niveau de la, de, du service de publicité et vont avoir des statistiques très précises par rapport à ça. Alors, Samar, pour répondre à ta question, euh, dans toute société de MLM, eh bien, fonctionne via du parrainage. Enfin, soit on va dire parrainage ou soit on va dire vente. Demain, par exemple, tu travailles pour une société qui vend du café. Soit tu vends du café, ou soit tu recrutes des personnes qui vont vendre du café. Et à ce moment-là, tu touches des commissions. Si tu ne vends pas de café ou que ton équipe ne vend pas de café, tu ne toucheras aucune commission. Ça, c'est le principe dans toutes les sociétés, même classiques. Demain, tu ouvres un magasin et tu n'as pas de clients, eh bien, il n'y a pas de commission et ton magasin va faire faillite. Ad Residual fonctionne exactement de la même façon. Adres eh bien lorsque tu payes 50 dollars, tu as accès à des services publicitaires et tu as accès à d'autres services qui vont maintenant être rajoutés sur la plateforme. Mais demain, s'il n'y a personne qui achète le service publicitaire de ads, eh c'est impossible d'avoir des commissions. Tu comprends Donc, euh, ça n'a rien à voir avec le système Ponzi. Le Ponzi, c'est quand on te propose plus de gains que ce que tu investis. C'est quand une société te dit tu mets 100 dollars, tu vas récupérer 300 dollars et que la société ne génère pas ses gains derrière. Donc, c'est très très très différent. Tout à fait exactement win -to win Alors, Ziet, pour répondre à ta question, si tu parles du produit, ben en fait, qu'est-ce qui se passe Par exemple, Ziet, toi, tu ach imaginons que tu vois une promotion sur la plateforme et que tu vois euh, chaussures, très belles chaussures Nike à 80 dollars à, à telle adresse. Toi, tu achètes un Voucher, d'accord et tu te présentes dans le magasin. Et donc, tu dis, voilà, euh, j'ai acheté à travers Ads un voucher pour euh, ses chaussures. Montrez-moi ses chaussures. Et le, seulement quand ils t'ont montré la chaussure, et eh bien, à ce moment-là, tu lui communiques le voucher. Et une fois que tu lui as communiqué le voucher, et eh bien, euh, lui va être payé automatiquement à travers le voucher. Et toi, tu récupères les chaussures. Donc, ça veut dire que normalement, justement, à travers ce système, euh, c'est pas possible de scammer ou d'arnaquer les gens. Alors, Adzone, pour répondre à ta question, euh, il, y a deux, il y a deux publicités. Il y a la publicité ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que quand tu payes 50 dollars, eh bien, tu peux mettre une publicité sur la plateforme qui va être accessible à tout le monde. Et il y a le PTC. Le PTC, c'est un bonus qui est fait à la base pour développer ton réseau. C'est-à-dire que quand tu touches des commissions, quand tu touches des commissions, eh bien, tu vas créer une campagne PTC, pay to click et ces pubs vont aller dans ton réseau à toi. Donc, ça, c'est pour aider ton réseau. Donc, c'est pour aider ton réseau. Donc, en fait, tu vas redistribuer une partie de tes commissions à ton réseau. Et en même temps, tu vas pouvoir, en fait, tout simplement faire de la publicité. Donc, le but du PTC à la base, ce n'est pas en tout cas que la publicité soit à la base accessible à tout le réseau. Maintenant, il y a cette option. On va rajouter une option pour ceux qui veulent pouvoir faire des publicités payantes. Ils vont pouvoir définir un prix. Et ils vont pouvoir le mettre sur la plateforme. Voilà. Alors, si les publicités ne sont pas conformes, si le truc ne sont pas conformes, eh bien, il y aura possibilité de pouvoir récupérer les fonds. Euh, les, les fonds. Il y aura un système pour pouvoir récupérer les fonds. Alors, pour répondre à la question de Mohamed, effectivement, il y a une application qui est prévue par la suite. Euh, une application prend plus de temps à développer. Donc là, on est, même, on est toujours dans le développement des services. Il ne faut pas oublier que Ads euh, est en place depuis seulement deux mois. Euh, lorsque vous regardez aujourd'hui toutes les grosses sociétés, elles ont pris pas mal de temps pour se mettre en place. En deux mois, on ne peut pas tout faire. Donc, la société est amenée à se développer et à s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est toujours bien justement de… Parce que si on démarre lorsqu'on est parfait, on allait démarrer dans trois ans. Donc là justement, on a démarré avec le minimum. Et maintenant justement, on va, va s'améliorer au fur et à mesure. Donc ça, c'est important. C'est important. Donc, euh, on n'a que deux mois, il faut, il faut pas l'oublier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être mises en place. Il faut laisser le temps autant comme je le dis. Et, et il faut justement pouvoir développer son réseau et pouvoir partager la vision. C'est pourquoi il y a une toute nouvelle présentation qui est en cours euh, de développement, qui va être rajoutée, enfin une fois qu'elle est finie. Je pense qu'on en a pour encore deux semaines. On est en train de faire une toute nouvelle présentation qui va vraiment pouvoir bien définir le concept euh, de ad résidual avec vraiment les bonnes définitions et qui va vous permettre justement de pouvoir se développer au mieux et, euh, et voilà tout simplement alors zied le le problème n'est pas n'est pas n'est pas les 60 dollars ou 150 dollars parce qu'il faut pas oublier une chose c'est que quand quelqu'un gagne de l'argent euh, en regardant des pubs il repartage quand même la moitié donc sur 150 dollars il partage quand même 75, il partage quand même 75 dollars avec son réseau. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de diminuer à 60 ou à 150 dollars ou à 80 ou autre. La solution n'est pas là. La solution, c'est surtout, c'est surtout comment, comment faire en sorte que les gens puissent développer le réseau. Ça, c'est la question numéro un. Et la question numéro un aujourd'hui, c'est que les gens, pour qu'ils puissent développer le réseau, c'est qu'ils doivent avoir des services de qualité. C'est-à-dire un service de publicité de qualité une plateforme e-commerce de qualité, un service crowdfunding de qualité, et là, le réseau va pouvoir se développer. Et si le réseau se développe, ça veut dire qu'il y a des commissions, et s'il y a des commissions, c'est-à-dire qu'il y a du PTC, tout simplement. Et surtout, faire comprendre aux gens que justement, en tout cas, à partir du moment qu'ils veulent des commissions PTC, ils doivent développer le réseau. Donc aujourd'hui, euh, la question n'est pas de se dire comment… Aujourd'hui, la question n'est pas de dire on va diminuer le PTC à 10, à 20, à 50 ou à 100 dollars. Parce que s'il n'y a pas de développement de réseau, euh, bah ça ne va, va pas changer grand-chose. Donc, euh, c'est surtout ça aujourd'hui qu'il faut faire comprendre aux gens. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions euh, Je ne vois pas de quelle application tu parles. Euh, en tout cas, si c'est l'application de communication, elle sera gratuite. Elle ne sera pas uniquement pour les membres de Ads. Elle sera ouverte à tout le monde mais les membres de Ads vont pouvoir, euh, vont pouvoir aussi avoir accès. Alors, support papier, bah, il y aura la présentation officielle, qui va être, une nouvelle présentation qui va être rajoutée. Et euh, ceux qui veulent l'imprimer la, la, en papier, peuvent l'imprimer en papier pour présenter. Alors, pour, ouais, donc pour, en tout cas pour parler du trading, en fait, à travers la plateforme de crowdfunding, la société va investir dans différentes sociétés qui vont permettre d'avoir des rentabilités. Donc, on va investir dans des sociétés de trading et dans d'autres sociétés qui vont permettre justement de générer des profits et ces profits qui seront justement partagés avec euh, avec les personnes qui auront justement investi à travers le crowdfunding. Donc, en tout cas, via la, la plateforme de crowdfunding, il y aura justement un revenu du passif qui sera proposé. Il y aura le bitcoin qui sera proposé, qui va être rajouté. Euh, donc, ça, ça sera aussi rajouté euh, très bientôt au niveau du bitcoin, ouais. Alors, dans les, dans, les pla... dans les sociétés de trading, il y aura des sociétés de trading traditionnelles, il y aura des sociétés de trading de crypto-monnaies, il y aura des sociétés d'investissement classique. Donc, on va vraiment investir dans plein, plein, plein de sociétés différentes. Et justement, la force de notre plateforme, c'est qu'on va tellement diversifier les sources de revenus que justement, euh, qu'il y aura quasi plus de risques pour les personnes qui vont investir à travers notre plateforme. Parce que c'est ça aussi qu'on veut garantir aux gens. C'est justement parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir 100, 200 ou 1000 dollars, aujourd'hui, il ne peut pas l'investir dans plusieurs sociétés. Il sera obligé de le mettre dans une ou deux sociétés maximum. Et donc, un, indirectement, il, il augmente le, le, le risque. Tandis que nous, à travers le fonds qu'on va créer, on va investir dans tellement de sociétés, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 sociétés, que le risque il sera tellement minime. Et justement, ça va permettre aux gens de pouvoir se développer sur du long terme. Donc ça, c'est au niveau de la plateforme de crowdfunding. Alors ça, c'est pour les commissions de crowdfunding, je ne sais pas encore te répondre parce qu'on n'est pas encore là. Là, on est en train de finaliser d'abord la plateforme de e-commerce. Et, euh, et une fois qu que la plateforme de e-commerce est mise en place, là, on va commencer à travailler sur cette plateforme de crowdfunding. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner les nouvelles, pour que vous compreniez justement ici les différents services qui arrivent. Donc premièrement ici, la plateforme de e-commerce qui va être rajoutée très bientôt. Ensuite, la plateforme de crowdfunding et par la suite, d'autres services comme la formation, comme l'application, et d'autres services par la suite qui vont pouvoir être rajoutés, comme je l'ai dit, sur Ads. L'objectif, c'est de développer un maximum d'avantages pour la communauté. Voilà, pour tout ce qui est lié à la publicité, comme j'ai dit, donc le service va être amélioré. Donc on, on répondra à, à toutes les questions liées à la, aux publicités euh, lorsque justement le service va être amélioré. Mais on travaille dessus. N'hésitez pas à, à, à nous envoyer des suggestions s'il y a des choses à améliorer. Donc sur ce, en tout cas, je souhaite une très bonne soirée. Et Merci. je vous dis à très bientôt.